Salut tout le monde Je me permets de boire avant que enfin, ça commence, je bois, mais parce que de toute façon, en principe, au démarrage du live, il n'y a pas grand monde. Et j'ai soif, donc je bois. Mais je bois de l'eau, filtrée. Bonjour tout le monde, bonsoir plutôt, je suis en plus 9 minutes en retard. C'est de la faute euh, à moi. Et ouais, je l'ai même pas prévu celle-là, mais vu le sujet de ce soir... Je ne vais pas vous trouver d'excuses bidon. c'est parce que j'étais en call avec un partenaire au Québec, ou que c'était parce que j'ai amené mon fils au tir à l'arc, ou c'est parce que j'ai sorti mon chien. Tout ça, ce sont des excuses. Mais avant d'entamer le sujet du jour sur justement les excuses, ces fameuses excuses qui jamais, jamais, au grand jamais, ne vous amèneront à quoi que ce soit et sûrement pas à la réussite, eh bien, avant de commencer ça, ce soir, j'ai envie de vous remercier du fond du cœur vous qui êtes là sur mes lives, vous qui m'envoyez des messages privés pour m'insulter... Non, je rigole, ça va venir, ça, c'est ce qu'on appelle les haters. Vous qui m'envoyez des messages privés pour me dire que ça vous fait du bien, vous qui mettez des commentaires, et pour vous qui mettez des commentaires et à qui j'ai pas encore répondu sur le live de mercredi, toutes mes excuses, oh, je me fais exprès, je suis désolé. <rire> C'est difficile les excuses. Non, mais je vous présente mes excuses parce que j'ai pas d'excuses. J'ai juste pas pris le temps de vous répondre. Et ça, c'est pas bien. Parce que je veux vous répondre et je vais le faire. Et du coup, j'aurai les, ré les réponses à faire pour mercredi et pour ce soir. Parce que je vois que vous arrivez et ça me fait bien plaisir. Parce que c'est très drôle. Vous savez, dans la vie, les choses, elles vous arrivent un petit peu par des messages. Et je vous invite vraiment à être en alerte, à être attentif aux messages que vous recevez dans la vie. Alors... Je ne vais pas m'étaler ici maintenant sur est-ce que ce sont des messages de Dieu, est-ce que ce sont des messages de l'univers, est-ce que ce sont des messages de vos guides, etc. On a tous nos croyances par rapport à ça. Moi, je suis croyant. Un jour, je vous raconterai mon histoire avec avec notre Créateur, avec Dieu. Je vous raconterai ce qui m'est arrivé il y, a, il y a quelques années de ça. C'est assez, assez fort, en fait. Euh, moi qui ai grandi en école catholique, quand même, il faut le savoir, hein, de jusqu'à 18 ans, hein, euh, catéchisme et compagnie. Mais peu importe, je vous invite vraiment à écouter votre petite voix intérieure. Je vous invite vraiment à, à, à, à faire attention à ces messages qui vous arrivent d'un peu partout. Et comment ils vous arrivent, ces messages Ces messages, ils vous arrivent quand vous ouvrez un... Alors ça, c'est mon, mon boulet de journal, c'est mon agenda. Il est beau, hein Transforme, j'adore, transforme, j'adore. Et c'est mon boulet de journal, en fait. Je fais... Euh, voilà, cette semaine, j'ai rien foutu. Hé, hey, genre... Bref, vous ouvrez un livre à n'importe quelle page, vous savez Prenez un livre... Ouais non mais ça ça va pas marcher c'est un livre de Lego Mais hop je prends ça puis là je vois qu'il y a un avion Ça veut dire qu'il faut que je voyage Voyez je rigole, mais c'est presque ça. Vous prenez un livre n'importe où et puis vous l'ouvrez, vous lisez un paragraphe et ça va vous parler. Vous ouvrez la, la radio, vous écoutez une chanson, les paroles vont vous parler, vous croisez un... un... Je, je me souviens d'une amie qui nous avait raconté qu'elle était en, pleine, euh, en plein bouleversement dans sa tête. Elle se posait la question de savoir s'il si, euh, fallait qu'elle déménage ou pas, s'il fallait qu'elle reste à l'endroit où elle était. Et puis, elle prend sa voiture le matin et elle part. Je crois qu'elle était sur Montréal et elle part et là... Elle se fait presque couper la route par un camion. Et sur le camion, devinez ce que c'était comme camion. Et oui, c'était un camion de déménagement. Et dessus, c'était marqué euh, « Bouge, il faut que tu bouges enfin, ». C'était un message assez fort. Et dans la foulée, elle a suivi. Parce que moi, aujourd'hui, j'en suis rendu à... Quand je n'écoute pas mes... mes guides, quand je n'écoute pas ces voix, cette petite voix intérieure, je je m'en veux, enfin je m'en veux, j'en je, je, paye directement les, les, les conséquences, c'est-à-dire qu'il y a un moment quand je prends une direction en n'ayant pas du tout écouté cette petite voix qui me disait « n'y va pas », à chaque fois je me fais avoir, donc je peux vous garantir qu'aujourd'hui je me ces voix-là je les écoute, et, et, et récemment, ça fait quelques, une semaine que je lis des bouquins, que j'écoute des podcasts où ça parle sans arrêt des excuses. Et du coup, j'ai dit, je ne peux pas partager ça. Si vous me suivez sur ma story, vous avez vu, j'ai fait un petit montage vidéo. Euh, en, et je viens de reprendre le titre ce soir. Les excuses ne vous mèneront jamais vers le succès. Je l'ai entendu. Et pour l'anecdote, j'étais en train d'écouter un, un podcast qui s'appelle euh, « La magie de voir grand euh, » ce matin. Et en, en, en, je l'écoutais. puis en même temps que j'ai plusieurs podcasts en attente, euh, en podcast, un livre, pardon, et en même temps que je range mon téléphone dans ma poche intérieure, là, en, en me baladant dehors, mon, mon, mon doigt effleure le bouton shuffle. Vous savez, le bouton qui mélange tout dans le, quand vous écoutez de la musique ou autre chose. Et j'entends je, je et, et, et les excuses de Wayne Dyer, qui a aussi un, un, un bouquin qui s'appelle « Les excuses et, et je sais plus quoi ». et pff, Je me souviens plus. Mais bref, j'entends encore un truc sur les excuses. Donc je me dis, bon, le signe est assez fort, parlons des excuses. Et hier soir, lors de la rencontre d'équipe, j'ai parlé aussi à mon équipe des excuses. Alors c'est quoi les excuses Eh bien, les excuses, c'est pas euh, « écoute, pardonne-moi, excuse-moi de ne pas avoir mis de commentaire sur ton poste de mercredi dernier ». Oui, c'est une excuse, c'est le même mot, mais je parle pas de celle-là en fait, ça c'est réellement « je vous demande pardon pour ne pas avoir euh, respecté en fait, ou honoré vos messages en, par un merci, par un petit mot, par un petit échange avec vous, peu importe ». Parce que c'est important, à partir du moment où vous montrez de l'intérêt par rapport à ce que je fais, c'est important que je vous, je vous remercie, c'est normal, je fais ça aussi pour avoir des échanges avec vous et pour qu'on crée une communauté de gens qui avons envie de voir les choses autrement et d'avancer autrement, d'accord Non, je vous parle de ces excuses qui font que... Allez, on va prendre le début de la journée, donc j'ai décidé de me lever tôt le matin, et, et ce matin, en fait, mon réveil me réveille, enfin en tout cas, mon réveil essaye de me réveiller, mais tu comprends, là, il fait nuit, alors si je me lève trop tôt... Il fait nuit, alors je n'ai pas vraiment envie de me lever, là. Hein et, puis, et puis, de toute façon, il faut vous, c'est pareil, je suis sûr, mais mon matelas, il a des bras. Il a des bras, et en plus, il est de mèche avec ma couette. C'est un complot. Et à tous les deux, il m'enferme, comme ça. <rire> a... Allez, je vais la balancer, parce qu'il y a mon épouse qui est passée derrière, parce que ça lui est arrivé plusieurs fois cette semaine, et elle vient de me faire ça, comme ça. <rire> Mais vous savez, ce complot qu'il y a entre votre couette et votre votre euh, matelas, tous les deux qui vous prennent un sandwich et qui vous empêchent de vous lever. Quand vous dites, je vais aller courir, demain matin, je suis motivé, j'arrête de courir. Quand vous dites, euh, euh, après, je, bon c'est le dernier bout de chocolat, après, j'arrête. Et puis, une fois que la tablette de chocolat, elle est finie, forcément, on arrête parce qu'il n'y en a plus. Et en fait... C'est des excuses et ces excuses, vous êtes d'accord avec moi, si vous avez décidé de faire le Miracle Morning, vous savez que le Miracle Morning, quand vous lisez le bouquin, il parle de 5 heures du matin, le gars. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le Miracle Morning, c'est une, euh, une façon de voir les choses, une façon de voir la vie qui dit que bah, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt, c'est un peu ça. Mais c'est surtout que ne vous levez pas à 5 heures si vous n'avez pas besoin de vous lever à 5 heures. Si vous avez besoin de vous lever d'habitude à 7 heures pour être prêt à aller bosser, que vous bossiez chez vous ou ailleurs, levez-vous à 6 heures. D'accord, c'est pas une question de se lever à 5, c'est une question de se donner une heure de temps pour faire de la méditation, de la, des gratitudes, visualisation, euh, affirmation positive, de la lecture, écrire, écrire, écrire, ce qui, ce qui nous passe par la tête, etc. C'est super intéressant à faire, je vous garantis, je, je, je le vis depuis ce début d'année, c'est vraiment génial. Mais si vous trouvez toutes les excuses tout le temps pour ne pas le faire, vous ne le ferez jamais vous comprenez le truc C'est hyper facile de dire « Ouais, mais là, vraiment, il fait froid dans la maison quand je me lève l'hiver, donc je le ferai cet été. » Parfait Sauf que l'été, comme c'est les longues soirées d'été, vous allez rester dehors très tard, jusqu'à 22h, 23h, le temps que la nuit tombe. Vous allez être super bien. Et le matin, vous vous lèverez pas parce que vous direz « Ouais, mais là, en fait, euh, je profite un peu de la fraîcheur du matin dans le lit parce que sinon, il fait trop chaud et puis je me sens bien comme ça. » Vous voyez le truc Et ces excuses, on les trouve partout, les excuses. On les trouve... Dans le business, euh, ouais, non, je ne vais pas contacter lui parce qu'en fait, euh, non, je sens que ce n'est pas le moment euh, pour lui, euh, non, non, non. Puis, je ne vais pas faire ça parce qu'en fait, euh, puis, non, puis là, vraiment, je ne peux pas parce qu'en fait, il y a si, puis, puis là, j'ai vraiment beaucoup de trucs à faire. Et, puis, et toutes ces excuses-là, si vous êtes, mais il faut être honnête avec vous. Vous savez, dans mon bouquin, je parle de cette fameuse caméra, cette fameuse caméra que j'ai eu la chance un jour de m'offrir. Je me suis offert, je me suis offert une caméra il y a des années en arrière et cette caméra je l'ai toujours. C'est une caméra qui est euh, un des, déma... enfin, qui qui qui n'a pas de mise à jour, qui n'a pas de batterie, qui n'a pas de de, de de carte mémoire ou de pellicule ou quoi ou okay. qui c'est une caméra, c'est cette caméra là, c'est cette caméra virtuelle que je positionne quelque part par là et qui qui filme en permanence ce que je vis, ce que je fais et qui va avoir et que j'ai moi entre les mains la possibilité ou pas de rembobiner le film de cette caméra et de faire « play » pour revoir ce qui s'est passé. Et j'ai possib... entre les mains la possibilité ou non, en toute sincérité, moi vis-à-vis -vis de moi-même, mais parfois ce n'est pas évident d'être soi vis-à-vis -vis de soi-même, j'ai entre les mains la possibilité de me dire « Ok, honnêtement, est-ce que tu as fait ce qu'il fallait ?» Et des fois c'est compliqué et je vais vous dire un truc. J'ai quitté mon boulot de directeur d'hôtel en juillet 2012 et en, ju en, en juin 2015, on quittait notre maison avec ma petite famille pour s'installer dans un camping-car parce qu'on n'avait plus la possibilité d'assumer le loyer et les charges. Et à ce moment-là, j'ai dit « Ouais, mais j'ai pas réussi parce qu'en fait, euh, je faisais de la formation, ça payait bien la formation, puis l'État a coupé dans le budget ». Et, et puis il y a eu de plus en plus de, de normes et de choses à respecter et donc euh, j'ai pas pu, j'étais seul avec mon, mon, mon centre de formation, j'étais un centre de formation à moi tout seul, j'ai pas pu suivre. Non, excuse. Excuse, la réalité c'est que j'ai pas mis l'énergie que j'aurais dû mettre là-dessus. Et les gens, c'est marrant parce que les gens autour de vous, ils vont vous dire, oui mais si, quand même, t'as fait ce qu'il fallait. Non, parce que moi je le sais à ce moment-là ce que j'ai fait, je sais exactement ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Et c'est pareil pour plein de choses. Et je vous la fais courte, quand j'ai démarré avec mon épouse dans l'industrie du marketing relationnel il y a maintenant bientôt un an et demi, j'ai commencé par faire comme je le sentais et à ne pas faire ce qu'il était enseigné de faire et ce qu'il convenait de faire, de poser comme action pour que ça fonctionne. Sauf que, heureusement, je suis resté enseignable. J'ai continué à me former, j'ai continué à regarder, écouter, lire... Et pour me rendre compte à un moment donné, grâce à cette caméra, de dire tu ne fais pas exactement ce qu'il faut, donc ton, ton entreprise n'avance pas à la vitesse à laquelle elle pourrait ou elle devrait avancer si tu faisais exactement ce qu'il faut. Et il n'y a que vous. Alors oui, éventuellement, vous pouvez aller voir un coach qui va vous le dire, mais à un moment. Alors attention, j'ai vu qu'il m'a semblé dans le côté vu que j'ai vu-vu voulant dire. Je ne vois pas grand chose. Je vois vos commentaires passer. Je suis désolé. J'arrive pas à les suivre en même temps que je parle. Et je vois pas très bien. Il hein, faut le savoir au bout d'un moment. Mais. Et je sais, J'ai cru voir passer au moins une coach sur, le, sur ce live et c'est pas contre les coachs parce que les coachs sont des gens hyper hyper intéressants et il faut, n'hésitez pas à aller vers un coach si vous avez besoin d'aide parce que c'est des gens qui font un travail extraordinaire et s'il y a autant de coachs aujourd'hui sur Terre, c'est parce qu'on est nombreux sur Terre et qu'un coach ne peut pas euh, non seulement ne peut pas s'occuper de tout le monde mais en plus ne peut pas forcément convenir à tout le monde. C'est comme un thérapeute, c'est exactement pareil. Mais vous pouvez aussi, vous, vis-à-vis -vis de vous-même, vous poser, poser comme ça. Hein, vous pouvez vous mettre en, en tailleur, vous pouvez vous poser, vous pouvez vous mettre en méditation, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez réfléchir, puis vous pouvez dire, « Ok, est-ce que j'ai fait vraiment ce qu'il fallait ?» En toute sincérité, vous face à vous-même. Ce n'est pas évident, des fois, de se retrouver face à soi-même. Mais ayons la sincérité, ayons l'honnêteté d'admettre si on a vraiment fait tout ce qui était en notre pouvoir, pour, faire, pour, pour y arriver, en fait. J'ai pas réussi. J'ai fait du marketing relationnel il y a 5 ans, mais c'est n'importe quoi, ça marche pas. Et t'as fait quoi pour y arriver Bah écoute, euh, moi, j'ai ouais, enfin, fait quoi. Mais t'as fait quoi, exactement bah, J'en ai parlé euh, autour de moi. Mais à combien de personnes Je sais pas. Moi, j'ai fait ça 6 mois. J'en ai parlé à 20 personnes. Ça, ça marche pas, ce truc-là. Ouais, sauf qu'il faut parler à 20 personnes par jour, en principe, pour que ça décolle vraiment. Voilà, j'ai monté mon, mon, mon, mon entreprise de, de formation, mais à un moment donné, j'ai pas été chercher les clients. Est-ce que c'est la faute de l'État qui a réduit les budgets Est-ce que c'est la faute des clients qui sont pas venus à moi Ou est-ce que je peux dire à un moment donné que j'ai pas fait ce qu'il fallait pour que mon entreprise elle aille jusqu'au bout Est-ce que si aujourd'hui je suis plus en forme parce que j'ai arrêté le sport il y a 20 ans, est-ce que je suis, je vais incriminer quoi le fait que j'ai pas le temps, le fait que mon boulot me prend tout mon temps, que j'ai mes enfants, ma femme, etc. etc., etc. ou est-ce que c'est moi, à un moment donné, qui n'ai pas pris le temps Et Là aussi, le temps, on en a déjà parlé, puis je pense qu'on en reparlera de ce fameux temps qu'on n'a pas, mais on a le temps de se poser comme une larve devant une télé pour regarder des séries... C'est génial, moi j'adore, J'ai de temps en temps j'ai besoin de décompresser, de regarder une série ou un film ou quoi, ou qu'est-ce, ça me fait du... J'aime bien, en plus j'aime bien, bien le côté euh, j'aime bien, les séries sont hyper top maintenant on est euh, dans des qualités de séries qui sont extraordinaires, mais par contre je vais pas me plaindre que j'ai pas réussi à suivre les capsules les vidéos d'une formation que je dois suivre régulièrement, que j'ai pas eu le temps si je me suis mis à, à me manger la saison entière pendant deux soirs de suite faut rester cohérent et ces excuses-là jamais jamais, jamais elles nous mèneront au succès. Je vous ai déjà parlé, je crois, de cette image. Il y en a plusieurs qui tournent sur le web, mais il y en a une que j'aime particulièrement. On voit de dos des gens qui ont gagné, vous savez. Ils ont gagné, ils sont sur ce truc premier, deuxième, troisième. Vous voyez ce que je veux dire Et il y a la foule de l'autre côté qui les voit. Et ils voient, wa ouais, ils ont gagné, bravo, ouais, c'est extraordinaire. Et puis en dessous, il y a comme un espèce d'iceberg, la partie immergée de l'iceberg. Puis dessus, il y a plein de mots. Il y a euh, échec, échec. Euh, euh, euh, faillite, euh, etc., etc. tous ces mots, tout ce qu'on a dû endurer en fait pour arriver à la réussite. Mais pour arriver à la réussite, pour arriver au succès, il y a tous, il y a tous ces échecs, il y, a, il y a toutes ces choses qu'on loupe. Mais en tout cas, ce qu'on peut appeler aussi la procrastination, le fait de repousser au lendemain, ça va jamais, jamais, jamais vous amener à quelque chose de, de ça va jamais. Je n'arrive pas à finir ma phrase. Donc ça va jamais vous amener à la réussite. Vous n'aurez jamais le succès si vous êtes plein d'excuses. Si les excuses vous les trouvez au niveau des autres, si c'est la faute des autres, si vous n'avez pas réussi, j'ai pas atteint mon objectif cette semaine, j'ai pas trouvé assez de clients, j'ai pas fait assez ci, j'ai pas fait assez ça. C'est la faute des gens. C'est parce qu'il a plu. C'est parce qu'il a fait trop chaud. C'est parce que ma voiture si. C'est parce que si. C'est parce que ça. Et vous dans l'histoire. Est-ce que peut-être vous aviez c'était pour vous une espèce de sortie de zone de confort et cette semaine, vous n'avez pas voulu vous y frotter. Vous savez, je vais vous dire un truc. Si vous faites ce pas d'admettre que c'est vous, au final, qui n'avez pas eu l'énergie, le courage, le, le, le, le cran, le, le, ce que vous voulez pour faire cette sortie de zone et pour aller faire quelque chose que vous n'aimez pas faire à la base, c'est parfait déjà. Parce qu'au moins, vous l'avez admis. Après, ce qui n'est pas bon, c'est si vous répétez ça. Mais admettez que cette semaine, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour atteindre vos objectifs. Est-ce que vous répétez ça la semaine prochaine Vous savez, il y a un truc, j'ai plus la phrase exacte dans la tête, mais je crois que c'est un truc qui dit genre, c'est vraiment complètement stupide de penser que les choses vont changer si on ne change rien. Si on répète sans arrêt la même action, est-ce que vous pensez que ça va changer Tapez-vous la tête dans les murs en permanence, vous allez avoir mal à la tête. Est-ce que vous pensez que ça va s'arrêter si vous n'arrêtez pas de vous taper la tête dans les murs Non, il faut changer quelque chose. C'est ce que je dis aux gens à qui je parle de notre business et qui me disent, j'ai pas le temps. Euh, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, t'as pas le temps, mais si t'as pas le temps maintenant, pourquoi t'auras le temps dans deux mois, dans six mois, t'as pas d'argent maintenant, t'as des problèmes pour finir tes, tes fins de mois, t'arrives pas à finir tes fins de mois, est-ce que ça va changer, qu'est-ce qui va changer dans six mois Si tu ne changes pas quelque chose maintenant, ça changera pas, il n'y a aucune raison. Alors moi je vais vous dire un truc et je vais finir là-dessus, je vais finir par effectivement les excuses. Commencez, alors Faites ça, prenez-vous un cahier qui vous plaît, un truc comme ça, ou prenez-vous ça, un crayon. Alors, écrivez avec un crayon, parce que ça a des connexions avec les neurones qui sont extrêmement importantes. Et écrivez, et ayez l'honnêteté vis-à-vis de vous-même, de dire qu'est-ce que j'ai pas fait pour atteindre mes objectifs. Et là, on est on est le 17 janvier, si je dis pas de bêtises, et normalement, vous êtes encore dans les résolutions, dans les bonnes résolutions, mais on ne sait pas trop. Peut-être euh, vous avez déjà, vous êtes déjà un petit peu dans la... Dans le déclin, mais maintenez-vous à, à, à flot en, en, en vous imposant de faire des choses qui en plus vont vous faire du bien, la routine du matin, le sport, le manger mieux, etc., etc., prendre les bonnes décisions. Vous avez tout entre les mains pour réussir. Mais en tout cas, ayez l'honnêteté de dire, toutes ces excuses que je balance à droite à gauche, elles ne me servent à rien et elles ne font que ralentir mon ascension vers le succès. C'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir. En tout cas, c'est un sujet, je suis vraiment content de l'avoir abordé parce que c'est essentiel si vous voulez à un moment donné réussir. Et la réussite, on en parlera aussi parce que la réussite, ça ne veut pas dire avoir un portefeuille avec un million d'euros dedans. Ça peut juste vouloir dire d'avoir un petit peu plus de, de temps libre. Ça veut peut peut-être dire avoir un petit peu plus de temps avec vos enfants. Ça veut peut-être dire avoir un petit complément pour aller au restaurant deux fois par mois alors que là, vous ne pouvez pas y aller. Bref, ça veut la réussite. Le succès, c'est à chacun d'y mettre la définition derrière. C'est, On n'a pas tous la même définition du succès à ce niveau-là, mais ça c'est à vous de voir, on aura l'occasion d'en reparler. Merci infiniment pour le monde qui avait ce soir sur ce live, je suis bluffé, on est au-delà de 10 personnes, C'est, je suis très très content. Merci infiniment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à partager, la promis, j'ai pas d'excuses, je vais commenter, je vais... Vous répondre à ce live, je vais répondre au live de mercredi dernier. Et si tout va bien, on se retrouve lundi aux alentours de 19h. Passez un excellent week-end. Et puis, sur ce coup-là, vous n'avez aucune excuse. Vous devez passer un excellent week-end. À bientôt. Ciao, ciao.